Véronique adore faire un footing avec Samia, sa voisine. C'est une grande sportive. Elle prend beaucoup de plaisir à jouer au tennis avec sa cousine Céline. Aïe, oh, décidément... Véronique aime aussi faire du vélo avec Sylvie et enchaîne les kilomètres. Bon, Véronique n'arrive pas toujours entière à la fin de ses activités. Elle n'en reste pas moins une excellente préparatrice en pharmacie. Elle sait conseiller et anticiper les besoins des autres. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit, votre CGT.